Salut J'espère que vous êtes tous magnifié dans un jeu gros, de une vidéo Où Parce que je n'ai pas de meilleurs et amis sur Les meilleurs, meilleurs savoirs bébé factions de la planète Terre On est sûr K-Faction aujourd'hui c'est une vidéo très très très spéciale Parce que j'ai retrouvé les plus belles bases du serveur, J'ai choisi 4 bases pour la vidéo d'aujourd'hui Parce que c'est une vidéo plus spéciale Parce que je suis un peu enrhumé Donc euh, pardonnez-moi mon... mon enrhumage quoi J'ai pas... regardé ça les amis Je suis malade environ une fois par année Et là il fallait que ça tombe quand... Euh, J'ai commencé à refaire des vidéos et tout C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis deux jours C'est que j'étais malade Mais à chaque fois que je commence à faire des strikes de vidéos Genre je mets une vidéo tous les jours et tout Faut toujours qu'il y ait un truc qui arrive Là je suis tombé malade, merde Bon, donc on va commencer avec la base numéro 1 Euh, attendez, faut que je regarde parce que je pense qu'elle s'est fait piller Donc on va regarder, on se reprend avec la base numéro 1 mes amigos Donc ouais, la base numéro 1 en fait c'est un peu spécial Parce que c'est genre un village communautaire créé par euh, nomis. Donc c'est très spécial en fait, ils ont fait un petit village comme ça ça euh, en fait il ya plein de gens des gens random et tout à chaque fois quelqu'un tombe sur le village il construit des trucs il fait des petits trucs comme on peut voir c'est si c'était bull par just got et gold c'était bull par nomis euh, mais c'est genre cool parce que c'est un genre de village et comme comme vous voyez regardez tout le monde peut bull acheter des bulles etc donc on sait pas qui qui a fait tous les bulles mais s'il ya un arbre un faux arbre l'arbre sacré donc c'est c'était quoi qui est marqué maison en vente donc c'est des petites maisons, des petits trucs vraiment de merde, mais bon, c'est quand même cool. Ici c'est quoi Un petit genre, de ne un, un nether genre, c'est quoi Temple du nether, ici il y a des champs de citrouilles, ici c'est quoi euh, Maison build, bon, c'est vraiment grand et beau ta maison mon pote, ça être méchant. Ensuite il y a quoi ici Il y a, petite, il y a de l'eau qui coule ici, c'est censé être un temple. Ici c'est quoi euh, Puis des dieux, et, wow, c'est beau. Ensuite il y a une autre maison ici, c'est quoi ici Boîte à idées, donc là ici il faut mettre des idées, cimetière, chaque main importante est ici, donc j'espère que, ah oh, voilà, tombeau de rocailloux, nice, c'est intéressant, mort en farmant, 48 heures en ligne, d'après moi ça ne doit pas être arrivé, ça devrait être en 48 heures en temps de se toucher la ZZ, euh, build encore, il fait des bosses comme ça, donc en gros là, il y a deux personnes qui ont build, mais si quelqu'un trouve le truc ici, il peut continuer à build et tout, ah oh, c'est cool, c'est cool, franchement, c'est un concept assez stylé. J'avais jamais pensé, surtout qu'il n'y a pas l'air d'avoir personne qui a griffe à part cette maison-là. On peut voir, elle est un peu pété, Mais sinon, quand même stylé. Il fait des maisons dans le style moderne comme celle-là. Mais aussi, il y a des gens qui font des rétros comme ça. Franchement, c'est cool, mec. C'est cool. Donc, une jolie petite base pour euh, la première base de cette vidéo. La deuxième, maintenant. La deuxième base, les amis, est la base de la Loaded. Donc, c'est clémé par la Loaded. Donc, qui est la Loaded On va regarder. Euh, Loaded, c'est Siwix, c'est Joker. Euh, KD, Holo, il bon, n'y a pas personne que je connais ici vite fait de comme ça de nom Mais c'est quand même assez stylé la décoration Donc on va regarder ici c'est quoi C'est des coffres sécuritaires ouais, des coffres sécu euh, Je ne vais pas regarder dans tous les coffres Mais on peut voir il y a des coffres en épidote Et des coffres, euh, des coffres qui ne le sont pas c'est plutôt intéressant. Ensuite, l'étage en haut, il y a la même chose des coffres sécu. Mais c'est pas tant sécu que ça parce que euh, à cause du bloc derrière, il fallait que tu fasses par deux. Ça a été. Euh, eu plus de chances que ce soit plus sécuritaire. Sinon, on a une maison ici qui est quand même vachement cool. Mais on, on peut voir que c'est fait péter. Donc d'après moi, c'était surclaim. Mais c'était. Je sais pas, il y a sûrement une connerie qui est arrivée. Un petit puits avec de la décoration par terre comme ça, ça rend vraiment stylé. Si quelqu'un fait vraiment une base comme ça, genre une base qui avec de la déco comme ça, ça peut vraiment rendre badass en vrai. Genre, tu euh, sur les anciennes bases, sur euh, Fight et sur les serveurs comme ça, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des... Euh, chaque joueur avait une sorte de étage ou une chambre, ça on, a, on appelait. Et puis, euh, les personnes décoraient leur base et tout, genre si vous voulez voir, je crois que i suite avait fait des vidéos comme ça à l'époque, c'était populaire. C'est qui lui? Ah, c'est lui. Et ensuite, ici, on a quoi? On a une genre d'arche, deux arbres avec une genre de montagne. Quand même assez... Les pics zombies, on va aller voir ça après. Ici, on a quoi On a un spider, un spider et on a un genre de pont qui passe au-dessus du truc. Vraiment stylax, je trouve. Ensuite, ici, oh, il y a des petits trucs qui montent ici. Donc, c'est quoi Ok, c'est une genre de farm qu'ils sont en train de faire, j'imagine. Sauf que là, ça, c'est l'eau qui. Oh, qui. Oh, my god! Oh mon dieu, ils ont tellement trouvé la bonne solution pour faire des harvesteurs euh, full automatiques. Regardez, dans le fond, eux, tout ça. Oh my god, ils sont tellement intelligents les gars. C'est la meilleure façon d'utiliser les, les, les harvesteurs. Ils sont méga, méga, méga intelligents. Regardez, ils prennent des harvesteurs à tous les étages comme ça. Et ensuite, ils ont juste à se promener dans l'eau et récupérer. Montant en haut c'est comme un ascenseur en fait Et c'est protégé parce qu'ils peuvent pas euh, Se les faire péter en fait à cause de l'eau euh, Oh my god Ils sont très très très intelligents Par exemple leur harvester ici il est full Donc euh, faites attention Ici ici il est full Oh my god C'est vraiment franchement intéressant Ensuite en, en haut ils ont fait quoi ils, sont, ils ont subi des harvesters partout What the fuck Ils sont riches quand même pour avoir mis autant d'harvesters Parce que si on regarde le craft d'harvester est quand même vachement cher hein? euh, Harvester C'est quand même un coeur en volcanite Donc c'est quand même cher euh, vraiment stylax les gars, vraiment vraiment stylax. Donc attendez, on va juste prendre une boussole pour regarder. Je veux rien casser. Et ils ont une énorme forme à cactus. Non, c'est pas si gros que ça. Bah ben, c'est quand même large, mais c'est pas haut en hauteur. Oh wow. franchement GG les gars, ça c'est vraiment une des plus belles bases que j'ai vues depuis vraiment longtemps. Et le système des harvesteurs euh, c'est vraiment intéressant. C'est la première base que je vois qui avait un système comme ça. Vraiment vraiment vraiment stylé. Je suis euh... Je suis, vraiment, je suis vraiment content qu'il y ait des joueurs qui, qui ferment à fond comme ça et qui nous proposent des bonnes bases euh, comme ça. Franchement, j'ai hâte de voir la fin du classement. Euh, ça va être dans longtemps, mais quand même, je veux dire, j'ai hâte de voir ceux qui vont rester jusqu'à la fin et pouvoir gagner ce grade champion pour la version euh, prochaine. Donc euh, voilà, je vous reprends avec la troisième base. Ah, malheureusement les amis, la base numéro... 3 euh, que j'avais Et la numéro 4 Tu sais j'avais dit que j'avais 4 bases aujourd'hui Malheureusement les deux sont fait péter la gueule Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé Mais je me souviens que ça ici c'était vraiment bien décoré euh, je suis vraiment triste, c'est dommage Mais comme vous voyez aussi, ma base B2 aussi, elle était pétée C'est dommage parce que, ici, le gars, il avait mis des minerais de diamants et tout Il y avait des blocs de, des pidotes et tout C'était vraiment stylé comme base C'est vraiment dommage qu'il s'est fait péter et dommage que l'autre ici aussi s'est fait péter Je vais essayer de trouver une dernière base pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis euh, Donc, à tout de suite pour la troisième et dernière base Holy shit, les gars, je vais rien me promener aux bases pour voir... Euh, Qu'est-ce qui en était Je crois que cette base-là est en cours de création, donc je vais quand même la montrer, mais on va sûrement y revenir dans une prochaine vidéo. Mais holy shit les gars, vraiment stylé. En fait le problème c'est qu'à chaque fois que vous laissez des commentaires la plupart des gens vous oubliez de mettre le nom de votre home et quand j'y vais la plupart du temps c'est pillé aussi donc dites moi vraiment dites pas moi dites-moi pas genre home ou iphone mettez un home et dites moi c'est quel home les amis si vous voulez vraiment que je regarde votre base c'est vraiment compliqué pour moi de rejoindre votre faction faire iphone et kicker quelqu'un si votre faction est full bref c'est vraiment compliqué c'est pas c'est un plugin faction custom donc c'est pas c'est beaucoup plus compliqué qu'un plugin faction de base donc voilà on va présenter cette base là je trouve qu'elle est belle donc on va regarder ce gars là je crois que c'est lui qui l'a fait, euh, ça doit être sûrement lui qui doit la build aussi j'imagine. Donc on va regarder vite fait autour ici. Donc quand même pas mal d'items dans les coffres. Euh, donc je sais vraiment pas ça c'est quoi. Ça c'est marqué quoi? RIP avant ayant perdu 200 CF. RIP le cas développeur mort étranglé. What? Oh what? 1% de chance de gagner 1 million. Holy shit, il a vraiment été chanceux lui. C'était euh, Bobby, c'était un bon cochon, prêt pour Bobby, what the fuck, en plus c'est des graines de buisson, attends, ouais c'est des graines de buisson, des et énergie encore des coffres ici, what the fuck, c'est vraiment stylé ça à base gros, j'ai vraiment hâte de voir le résultat final, je crois qu'on dit, là il y a une petite fontaine ici qui descend, oh nice, il y a un petit coffre ici, c'est que dans l'eau, non c'est de la cobble, ici oh what, c'est stylé comme déco ça, what the fuck, Genre, je vais faire ça dans ma base la prochaine fois. C'est vraiment beau. Genre, ici, t'as ça. Ici, chez moi, je fais souvent des bases comme ça. Genre, le point de spawn est ici et tout. En construction, what oh, the fuck. Table d'enchant. Enclume. Oh, my God. Stylé, ici, il y a coffre. Il y a des coffres CQ. Oh, je vais pas montrer ces coffres, ces stuff. Mais bon, stuff de fantôme Stuff de truc Monsieur Craft. Holy shit, les gars. Vraiment stylé, votre base, les gars. En plus, vous avez masse de stuff, hein. Je sais pas. Faites attention pour ne pas vous faire piller. En construction, on monte. À l'étage ici on a quoi On a une autre salle qui a l'air d'être vide pour l'instant. Non, il y a des buissons XP ici. Donc c'est leur, leur XP farm, I guess. Stylé, stylé. Est-ce que ça continue de monter Ouais, ça monte encore, les gars, on va aller voir. Donc ça monte, ça monte. Ça monte plus en fait. <rire> ça l'arrête là. What the fuck. Vraiment belle ta base, gros. Euh. Wizu. Je crois que tu t'appelles. Wizur. What the fuck, vraiment stylé. Oh, j'avais pas vu, il y a des trucs là aussi. What the fuck. Ici, si c'est des. Oh, il y a des buissons et tout. What the fuck? Il y a des buissons, comment on fait pour y aller en haut Ah, euh... oh, C'est stylé, ta déco. Là, il y a une échelle, ici, il a d'autres buissons. Il y a un autre gars par là-bas. Qu'est-ce qu'il fait On peut aller en bas Oh, il y a un système Redstone. Là, il y a des portes et tout. What the fuck Il y a genre des coffres sécu. Ah Qu'est-ce que j'ai fait les amis Oh non, oh non, je me suis coincé les amis. Pépé Wizu. Oui, oh non, ça presti. le besoin de venir dans notre base. Ouvre la porte Ouvre la porte Ah, c'est des coffres sécu. Ok. Stylax, mec. Stylax. J'ai cassé sa porte en fer. Oh non, ça précie. Donc, euh, ensuite, il y a ici, il y a des trucs, à attends, on va regarder, on était en train de regarder ça, j'avais pas vu le passage secret, donc on était en train de regarder ça. Donc ici, il y a quoi Oh, il y a des buissons de poussée ici, il y a deux buissons énergie tac, tac, énergie de poussée, haha. Euh, ici, ils vont jamais savoir que les deux énergies sont tombés sur le côté. Ici, c'est un spawner à quoi What, c'est pas un spawner en fait What the fuck, les gars, qu'est-ce que j'ai fait ah oui, voilà, il y a un spawner ici. Hey, c'est vraiment énorme leur base et c'est même pas clean. Donc ici, il y a quoi Ici c'est sp des spawners. Normalement, ils vont mettre. Ensuite, quand on monte l'échelle, donc l'échelle était juste ici. Donc l'échelle, c'était l'échelle d'en bas. On tombe dans la salle à buissons, Donc on peut voir les buissons volcans. Donc on va voir. Ouais, il leur reste à peu près 2 une... heures sur 1 avant qu'ils poussent. Et tout. Ah c'est vraiment cool leur base. Il y a un, un truc à XP ici. What the fuck? Non, ça c'est énergite. Ensuite, on continue à monter. Il y a quoi? Il y a. Attends, ça, ça ouvre les portes. Oh, et des harvesteurs et tout. Oui, des harvesteurs. Oh là là là là. Oh là là. Ici, ils mettent le cannabis, j'imagine. What the fuck. C'est vraiment, franchement, votre base, les gars, elle est vraiment épique. Ici, encore des salles de cannabis avec 4 harvesteurs. Holy shit. Est-ce que ça continue de monter ensuite en haut Non, c'est juste du design encore pour l'instant. C'est pas terminé. Alors que, non, attends. Je crois que c'est une forme cactus au-dessus. On va aller voir, les amis. On va aller voir. Attendez. Je crois que c'est, oui, une forme cactus encore. What the fuck. Cette base elle s'arrête jamais les gars What the fuck Une, ferme, une petite, petite forme à cactus Mais quand même ils ont pris le temps de faire des vitres vertes ici et tout What the fuck Franchement magnifique votre base les gars Donc voilà c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui Je suis vraiment étonné avec le talent de certains d'entre vous Les amis c'est un truc de fou euh, Wow la dernière base était vraiment magnifique C'est possiblement la plus belle base que j'ai vue De toutes tout, tout, tout, tout les vidéos base, base tour que j'ai fait Vraiment stylé les gars En plus c'est même pas claim. Donc vraiment intéressant donc je voulais terminer la vidéo en vous disant que sur KaFaxon En ce moment on est en train de travailler pour réduire les lags au PVP Donc il y a des petits lags au PVP, des lags minimes. On est en train de travailler là dessus Et on est en train de travailler pour la prochaine mise à jour comme je vous ai dit euh, dans la dernière vidéo, je vous avais spoil, mais bon, il y aura euh, des nouveaux monstres, il y aura des habiletés et tout. Ça va arriver en deux mises à jour, on va séparer le tout en deux mises à jour pour être sûr que ça soit fait et qu'il n'y ait pas de gros bugs, et qu'il n'y ait pas d'attente comme sur les ordinateurs de, de Donc sur les ordinateurs de Hacking, ils sont bientôt disponibles encore, il y a un des gros problèmes avec le PC de Hacking et puis on veut essayer de le régler pour pas qu'on le mette et qu'il y ait des problèmes et des, des, ah, des, ah, des lags et tout. Donc, encore un peu de patience, les amis, mais ça arrive Énormément, euh, énormément, ça arrive Vraiment vite, et je suis énormément Content euh, que vous soyez toujours autant Sur Kvaction, on tourne autour de 500 connectés C'est vraiment superbe quand on y pense, parce que On a euh, zéro euh, On a payé zéro youtubeur, il y a que moi qui fais des vidéos Et il y a quelques autres youtubeurs, mais c'est pas des Gros gros gros youtubeurs, je crois que c'est le seul gros youtubeur Qui fait des vidéos, je crois que c'est la donc euh, Dédicace à lui, si vous voulez voir des vidéos sur KFAction. allez voir euh, Ses vidéos, mais sinon Vraiment, un gros merci à chacun d'entre vous qui vient tous les jours Jouer à KFAction. Prendre du plaisir avec nous Ça me fait super plaisir Sur ce les amis Je vous aime C'était un coach, Ciao ciao